Donc, dans cette vidéo, nous allons euh, faire un focus sur les extensions asynchrones du langage et nous allons prendre un prétexte d'aller chercher 4 euh, URL bon, d'abord en séquence donc je me définis mes 4 URL et dans la version séquentielle que je lance parce que ça prend un petit peu du temps je vous montre que euh, bah, évidemment comme on s'y attendait, comme on l'a bien compris on allait chercher les, les requêtes une par une et que par conséquent je vais avoir un temps de total de l'ordre de bon, en l'occurrence 11 secondes bon très bien, c'était ce qu'on avait Escompté. dans une version asynchrone, je vais utiliser une librairie qui s'appelle AIoHttp, donc c'est l'équivalent en gros d'une stack HTTP, mais qui aurait été écrite dans la, dans la version AsyncIO. Et je me définis une coroutine, que j'ai appelée Fetch, qui va matérialiser la logique qui consiste à d'abord créer une connexion HTTP, puis à l'intérieur de cette session HTTP, je vais envoyer un GET, et puis euh, à partir de ce GET, je vais pouvoir lire la réponse qui va GET. Donc, l'intérêt pour moi de découper en morceaux par rapport à la première version séquentielle qui était vraiment macroscopique, c'est de bien vous montrer que je vais pouvoir euh, faire les choses essentiellement en parallèle. Donc, je me définis ma coroutine. Euh, vous pouvez remarquer l'utilisation d'un contexte manager asynchrone euh, que j'utilise avec AsyncWith. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qu contexte manager asynchrone C'est tout simplement comme un contexte manager, sauf qu'au lieu de définir les méthodes spéciales Enter, Exit, c'est aEnter et aExit, qui doivent renvoyer des awaitables, donc on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Et c'est défini dans la PEP 492. Mais nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est tout simplement que le code qui est dans euh, Enter, exit, au lieu que ce soit du code synchrone, c'est du code asynchrone. C'est la seule différence. Euh, ce qui fait que euh, ben, la boucle, au moment où elle va exécuter le Quiz, euh, au lieu d'appeler de, de manière bloquante le code de enter Exit, elle va le faire de manière asynchrone. c'est la différence, c'est très simple. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, je me définis maintenant, pour, euh, pour pouvoir passer ça à ma boucle, je vais définir une coroutine euh, dont je n'aurai pas strictement besoin, mais pour le, le, les besoins de, de, de faire quelque chose d'assez simple. Donc, vous voyez ici que je, je, je vais prendre les quatre coroutines fetch de URL je vais les passer à gather, alors j'utilise un étoile large puisque gather s'attend à avoir des, des arguments qui sont passés individuellement. Oups, encore une fois. Et maintenant, je lance ma boucle, et vous allez voir que les quatre URL vont se déclencher en même temps, et que je vais avoir, en gros, euh, comme, temps, comme temps total, le temps de, de la, la plus longue, au lieu d'avoir à attendre la, la, la somme de, de, de, de, toutes les, de toutes les requêtes. Dans la continuité de ce qu'on vient de voir sur les context managers asynchrones, il y a aussi la notion d'itération asynchrone. Donc, on, de la même façon que vous avez Async with, on va faire maintenant Async for. On aura aussi la possibilité de faire des compréhensions asynchrones, qui est un, une feature qui est arrivée un petit peu plus tard, mais qui est disponible dans la 3.6 également. Donc, je vous montre une version légèrement améliorée de Fetch 2. Donc, Après avoir utilisé le context manager pour gérer une session, puis pour gérer... La requête. Je vais maintenant utiliser un async force sur les lignes qui reviennent de, de, en réponse, ce qui va me permettre de, de vraiment intercepter chaque ligne individuellement et tout ça dans un mode asynchrone. Donc, ce que ça donnerait si je le faisais de cette façon-là, c'est euh, exactement le même boilerplate avant. Donc, le détail n'a pas vraiment beaucoup d'importance, c'est vraiment pour vous montrer que je reçois euh, les lignes, je suis capable d'intercepter l'événement qui consiste à « je retourne une ligne ». Donc évidemment, ça vient par gros bloc parce que la requête revient un gros paquet de lignes, mais euh, je suis capable vraiment d'intercepter à des niveaux extrêmement fins le, le protocole, je vais descendre très profond, tout ça en n'ayant pratiquement pas défiguré mon code. J'ai vraiment fait presque comme si c'était du code synchrone, au lieu de faire « four line » une réponse, je fais un « async for line ». Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu qu'on pouvait créer des fonctions coroutines avec les def, On a vu que ces fonctions coroutines retournaient un objet coroutine qu'on pouvait utiliser essentiellement avec Await. Euh, on a vu également que depuis une coroutine, on pouvait appeler une autre coroutine en faisant un Await. Par contre, il n'est pas possible, et le langage le sanctionne par une erreur de syntaxe, il n'est pas possible de faire Await dans une fonction synchrone pour la raison que ça n'aurait pas de sens et on cherche à éviter des erreurs euh, disons les plus grossières donc euh, ça n'était pas le cas à une époque euh, lointaine on, on a décidé maintenant que c'était carrément strictement interdit nous avons vu à l'instant la notion de contexte manager asynchrone de boucle asynchrone bon, les compréhensions asynchrone se présentent à peu près exactement de la même façon on mettait crochet avec async for c'est exactement le même principe et nous avons vu brièvement la boucle d'événements, bon, ça on va le creuser un petit peu plus tard. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va expliciter la notion de awaitable qui est assez centrale dans le, dans le paysage. A bientôt